Bienvenue les amis, ça faisait un bail que j'étais plus sur la chaîne, aujourd'hui je vais vous montrer un monstre, c'est Eh bien, salut à tous les amis, aujourd'hui nouvelle petite vidéo, voilà encore un nouveau backstand. Alors euh, celui-ci c'est un moteur 700 watts, euh, il tourne à 7500 tours minute. on a vraiment euh, toutes les qualités d'un vrai backstand, hein, très épais, euh, de, de métal et très costaud. Euh, on a évidemment euh, six bandes fournies avec, 762 sur 35, Enfin, en tout cas pour ma part, c'est ce que j'ai pris sur 35. Maintenant, vous pouvez l'avoir sur 25 aussi. On a un variateur de vitesse qui se trouve ici, voilà, avec un interrupteur vraiment chouette. Quoi. Ici, on a les bandes comme d'habitude, les bandes qui sont fournies avec, hein, comme j'ai dit six bandes, et juste là ici, voilà, pas le mettre évidemment. Mais la petite boîte qui est là, ce serait une surprise en fin de vidéo. Voilà, je suis vraiment content pour une petite chaîne comme la mienne, ça me fait super plaisir. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail. Allez, c'est parti. Ici, grosse vis à laine, donc on sait pivoter, reculer, avancer le plateau. Ici, on a un peu de travers, voilà, on sait vraiment tout régler aussi. Ici, on sait faire pivoter toutes les roues. Je vous mets les dimensions et hein, les photos, comme ça vous voyez. De toute façon, le lien sera dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir. Franchement, j'ai fait des tests et euh, j'ai vraiment été épaté une très bonne machine ici on a une roue de 85 mm donc 8 cm 850 mm pardon donc 8 cm et demi tout en métal franchement ça va très très bien un peu difficulté à régler j'ai un peu de mal à le régler mais bon sinon franchement une super machine allez je vous laisse là pour les tests c'est parti ici hop on dessert ça rentre hop on enlève la bande ici on a évidemment une roue de 85, 85 mm donc 8 cm et demi on a ici euh, les autres roulements ici on a évidemment ici pour monter et descendre et on a également la petite vis ici qui permet vraiment de régler correctement la roue Sinon on est quand même sur du costaud au hein, niveau d'épaisseur de métal on va ça tout de suite hein, on, est, on est sur du 0,5 hein. ouais on est sur du 0,5 je peux vous dire c'est lourd hein. pas de souci évidemment hein. on sait enlever le plateau ici ici on sait faire pivoter le plateau dans tous les sens donc ici on a un moteur, un moteur 700 watts ventilé voilà, c'est une belle petite machine, à un prix vraiment abordable, enfin moi je trouve. Euh, les bandes on sait les trouver aussi également, comme d'habitude je me renseigne. Alors, après il y a des modèles un peu plus chers, mais euh, bon, ça, voilà. moi, je pense que celui-là il est très très bien. On va faire quelques essais ensemble et puis euh, on voit ça. Allez, c'est parti. Bon bah les amis, voilà machine en route. Vous voyez là ce minimum. Fait presque pas de bruit, super bien. On quand on augmente après c'est la même chanson, forcément. Ouais. On est pas à fond. Ça C'est un pareil qu'il faut absolument fixer, parce que sinon... Euh... Hop, on est à un interrupteur. Et voilà, c'est un appareil qu'il faut vraiment fixer parce que bon, voilà quoi. Ça envoie un petit peu du pâté. On a deux trous de fixation qui se trouvent ici. Je sais pas si je vais c'est bien lourd. Oh, alors et ici derrière, juste là. Voilà, bonne petite machine, hein, franchement, pas à dire, hein, rien à dire dessus. Tendeur et tout, vraiment tout comme le vrai. On peut évidemment faire tout le. Euh, on peut changer le plateau, le pivoter, l'enlever, enfin voilà quoi, euh, la routine d'un max stand, hein, comme je vous ai déjà montré. Donc là on va essayer de tailler un peu, voir un peu ce qu'il nous donne et puis euh, on verra par la suite. Allez, tout de suite Alors surtout prenez bien soin de bien tendre la bande, parce que c'est un appareil qui est vraiment vraiment fragile. Il faut vraiment vraiment bien tendre la bande, baisser ici euh, à fond avant de tendre. Euh, bon quand il est fixé évidemment sera beaucoup plus facile parce que là effectivement avec un serre, euh, un serre joint comme ça c'est pas vraiment pas top. Mais bon, vous avez vu, euh, pas de problème, hein, c'est quasi lisse et on est en 60. Donc euh, voilà, on va essayer de faire deux, trois autres tests et puis... Euh, on verra allez c'est parti alors bah ceux qui regardent mes vidéos forcément ils ont l'habitude hein. voilà. ici euh, une future réalisation pour récupérer le morceau de xc75 donc là on va juste aller un peu là voir un peu comme d'habitude 4 mm d'épaisseur on va voir ce que ça donne hein. allez c'est parti Vous avez vu à la vitesse où ça mange. C'est du 4 mm quand même. Très très bonne machine franchement. Elle va très très bien. Allez, on continue. tournevis hein, qui est plus trop euh, trop terrible, hein. on va essayer de lui redonner un petit coup de jeunesse. Yeah. ben voilà, on s'est fait une main, c'est filmé, donc forcément, c'est pas nickel, mais on voit quand même la puissance de la machine, qui est quand même super correcte. un morceau de PVC, test un morceau de bois, un centimètre euh, presque 1000 d'épaisseur, juste pour la forme, en sachant que c'est du être le bois, allez on fait ça. Bah, les résultats parlent d'eux-mêmes. Hein. C'est très beau, c'est propre. très très lisse. Et on est en 60 seulement. Vraiment une très très bonne machine. Je suis vraiment content de l'avoir achetée. Comme je dis, il faut vraiment prendre le temps de bien la régler. Donc ici, avec la petite vis, pour vraiment bien régler. Ah oh, bah merde, je suis un petit peu trop, trop bas. Voilà, la petite vis ici, juste ici. Il faut vraiment prendre le soin de régler la roue, parce qu'en fait la roue va par là et par là vraiment être bien soigneux pour la régler on serre tout ici c'est pour monter descendre. et alors bien tendre en fait ça on la baisse à fond puis on tend et alors on vient serrer avec la petite vis ici c'est bien pratique franchement je veux dire sur cette machine n'a ben, rien du tout hein. franchement elle, elle est magnifique est une super machine qui va très très bien honnêtement euh, ça vaut évidemment pas un vrai backstand mais on y est vraiment vraiment proche quand même Surtout qu'on peut faire vraiment toutes les modifications. Donc on s'est enlevé le plateau, on sait plié, mettre comme ça, mettre dans l'autre sens. Enfin voilà quoi, la routine hein, de tous les backstands que je vous ai présentés. Enfin, les, les deux derniers backstands, je... le... le dernier backstand que je vous ai présenté, on savait faire la même chose. Celui-ci c'est pareil. Donc voilà vraiment une merveille, petit, vraiment une très très bonne machine. Ça va très très vite. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué quand même, mais c'est quand même du costaud hein, ici même sur 4 mm, il s'est bien fait manger assez rapidement, donc euh, franchement je suis vraiment saisi de cette machine. Que dire dessus ben, Franchement rien, je vous la conseille sans problème. Moi le modèle que j'ai c'est euh, le modèle le moins cher, il y a des modèles encore plus chers avec des plus gros moteurs encore, donc voilà, mais bon, pour moi j'ai pas l'utilité pour avoir une très très grosse machine, déjà ça ça va très très bien. Puis encore moi j'ai mon backstand que j'ai fait maison, donc voilà. Mais bon, que dire, bah je vous la conseille. Sans souci, franchement, euh, peut-être un peu difficile à régler à la base. Mais après, quand vous voyez qu'elle est bien réglée, il faut bien prendre le temps. Et quand elle est bien réglée, franchement, c'est une super machine. Bon, voilà, rien à dire de plus. bon bah les amis voilà vidéo terminée il y a un avion qui pense bon, c'est pas grave voilà le petit cadeau il va être à gagner pour l'un d'entre vous Spence. hop là Eh oui toujours chez eux voilà ce que je vais vous faire gagner une ponceuse voilà Histoire toute neuve pas encore déballé juste ouvert pour voir le contenu l'ouvrir un peu plus et puis on va regarder ça en détail et bien voilà le petit lot qui sera gagné le petit lot quand même une septantaine 80, 70 80 euros ou 60 euh, 70 pour les français voilà le petit cadeau mini ponceuse à cette vitesse tout neuf jamais servi voilà avec les outils, il faut... Il, faut... Il, faut... il faut ici toutes des bandes avec. Donc voilà, je tenais euh, bah, à vous faire plaisir aussi. Alors, évidemment, ce lot a un prix forcément. Donc, euh, bah, les conditions en fait, il faudra que j'attende d'avoir mes 1000 abonnés. Et euh, dès que j'aurai mes 1000 abonnés, euh, je ferai un tirage au sort. Et puis, euh, ce sera euh, comme d'habitude. Un... Un j'aime, un pouce bleu, un commentaire, et puis il y aura le tirage au sort. Donc euh, l'un d'entre vous pourra remporter cette belle petite penseuse qui est neuve. Je l'ai même pas essayé en fait. Je l'ai juste ouverte pour euh, dire de faire la vidéo. Donc voilà. J'espère que ça vous plaira. N'hésite pas à me lâcher un petit comme, un petit encouragement, un petit pouce, un petit abo. Ça fait plaisir. Et puis je vous laisse. Allez, à bientôt les amis. Ciao ciao.